Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer dans tous les espaces de la station. L'utilisation de la cigarette électronique n'est pas autorisée. Merci. Customers are reminded that smoking is not permitted anywhere in our stations. Recordiamo ai signori passeggeri che è vietato fumare all interno della stazione. Bitte beachten Sie das Rauchverbot in unseren stationen. Les recordamos que está terminantemente prohibido fumare en la station.